Salut c'est Martouf, alors aujourd'hui on va faire une super recette de cuisine un truc absolument délicieux on va faire du houmous mais pas n'importe quel houmous, du houmous rose c'est une belle recette amusante parce que le houmous il n'y a pas de cette couleur d'habitude super bon colorant alors voilà ah alors j'ai surtout envie d'avoir le jus alors attention, ça va faire un peu de bruit. On aura besoin de pois chiches, de tahine, c'est de la crème de sésame, du cumin. Et puis c'est tout, c'est simple en fait. Alors j'ai des pois chiches qui sont déjà cuits, quand ils sont en boîte, comme ça ils sont déjà cuits. Sinon, il faut les laisser tremper une nuit. Alors, hop. Moi, j'utilise aussi l'eau qui va avec. Ça fait le liquide qui doit aller avec les pois chiches. C'est assez pratique. Alors, on ne vise pas tout. Là, j'ai deux boîtes, mais je n'utilise pas complètement tout. Alors maintenant, il faut mixer tout ça. Ça va faire un peu de bruit. Mmh, ça s'approche bien. Alors, je mets un peu de cumin dedans. Et c'est reparti. On rajoute du tarine. Hop. Ça, ça va durcir. Rendre un peu plus consistant. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Il y a des fois plusieurs sortes de tarine, il y en a de plus ou moins solides. Là, là on a déjà quelque chose de super beau, c'est pas mal du tout, -moi ça. et là on va tester une subtilité, c'est d'y mettre de la purée de betterave, du jus de betterave, et avec ça on va lui donner une couleur rouge. Et voilà. On peut aussi faire du houmous avec d'autres couleurs. Avec du vert, des épinards dedans. Alors c'est fantastique, cette recette nous permet de faire un pique-nique super facilement. Ici, voilà, j'ai deux boîtes dans laquelle on a tôt. Donc le houmous est là dans une superbe boîte. Et dans une plus petite, j'ai mis des carottes que j'ai coupées en tout petits morceaux. Donc c'est super génial, on peut directement piocher et manger. T'en veux mmh. ah. Alors voilà, ben j'espère que cette merveilleuse recette t'a plu, que tu pourras faire plein de pique-niques avec cette merveilleuse recette de houmous rose. Et puis si tu veux d'autres recettes de cuisine amusante, tu peux te rendre sur yopyop.ch La cuisine amusante. Et puis abonne-toi à ma chaîne comme ça tu auras encore plein de recettes de cuisine et encore d'autres sujets qui sont à voir dans les vidéos qui vont apparaître juste là. A plus